L'Elatal al -cadre est l'une des dix dernières nuits du Ramadan, mais personne ne sait quelle nuit est l'Elatal Dieu Tout-Puissant a révélé le Saint Coran sur l'Elatal al -cadre, cette nuit a une grande signification, car la récompense pour un bon travail en elle est meilleure que de faire un bon travail pendant mille mois. Et Dieu peut pardonner tous vos péchés précédents cette nuit-là. Les anges descendent sur l'Elatal al jusqu'à la terre, Jusqu'à ce que leur nombre devienne plus que le nombre de galets. Alors pourquoi Dieu s'est-il caché cette nuit-là, si Dieu aime pardonner à tous ses serviteurs La raison de se cacher cette nuit-là, et de ne pas en connaître l'heure, précise est d'encourager les gens à faire preuve de diligence, dans le culte au cours des dix dernières nuits, et de ne pas se limiter à une seule nuit. Donc le musulman au cours des dix dernières nuits doit persévérer dans la prière, la supplication et la lecture du Saint-Coran La supplication sur les latales cadre est exaucée, nous devons donc prier Dieu de pardonner nos péchés et de ne pas nous faire du peuple de l'enfer. Nous avons tous besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu. Personne n'entrera au paradis grâce à son travail, mais grâce à la miséricorde de Dieu, donc la meilleure supplication que nous prions, est que Dieu nous pardonne nos péchés, a pitié de nous et se repent sur nous, et nous fait du peuple du ciel, pas du peuple de l'enfer. En outre, la lecture du Coran, cette nuit-là a un grand mérite, et un musulman devrait essayer de lire tout le Coran pendant le Ramadan. En ce qui concerne la sala sur les latal cadre, vous pouvez prier autant que vous le souhaitez jusqu'à l'aube, vous pouvez prier deux rakas, puis deux rakas, etc., et à la dernière prière, vous priez un raka. Que Dieu nous fasse atteindre les latal cadre.